Bonjour, bonjour à tous ce soir en espérant que chacun ait passé une bonne journée avec le, avec le Seigneur Yeshua dans sa présence et euh, voilà encore en ce jour euh, un temps de partage le Seigneur voilà Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement voilà le titre de ce partage et euh, voilà on va laisser le Seigneur nous, nous conduire et euh, en espérant que voilà, que ces, ces messages, on croit que, par la grâce du Seigneur, que ça puisse pu fortifier des âmes, encourager ceux et celles qui suivent ces messages, ces partages, et partagent euh, et par la grâce du Seigneur. Et le but de ces messages, c'est de nous sauver. Le but des messages que le Seigneur nous donne, c'est pour nous sauver, c'est pour notre salut, voilà, pour qu'on puisse être euh, délivré, qu'on soit restauré et qu'on puisse, voilà, marcher dans ses voies et... Euh, et euh, et, et, et garder ses commandements Voilà le but des enseignements que le Seigneur peut nous, nous donner C'est pour l'édification du corps de Yeshua, frères et sœurs Et euh, voilà, ce n'est pas pour se glorifier que nous prêchons la parole C'est pour que le nom du Seigneur soit connu Que le, le nom du Seigneur soit planté dans les cœurs des hommes et des femmes Au nom puissant de Yeshua de Nazareth Et euh, donc voilà Donc... Euh, donc on va attendre un petit peu que les frères et soeurs se puissent se connecter. On va essayer de ne pas être très long, parce que souvent on dit qu'on ne va pas forcément être long, mais il y a tellement de choses des fois à partager que le temps peut manquer. Donc voilà, Donc euh, parfois c'est des enseignements qui peuvent durer une heure, deux heures, deux heures. Mais je crois que voilà, vous pouvez vous laisser conduire, prendre une fois, partie par partie, et, et ça va aller, par la grâce du Seigneur. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, notre Sauveur, celui qui règne, celui qui est vivant et qui revient. Et euh, je, nous prions que le Seigneur puisse euh, se révéler encore dans nos cœurs, se révéler encore dans les nations, se révéler encore dans les cœurs des hommes et des femmes voilà, qui ont besoin de lui, parce que c'est une souffrance, frères et sœurs, de vivre sur le Seigneur. C'est une souffrance, euh, euh, euh, euh, euh, comment dire, incroyable, une souffrance, mais... C'est phénoménal de vivre euh, sans le Seigneur. En fait, vivre sans le Seigneur, c'est comme si tu as une vie sans espérance. voyez. Et dans le monde, les gens courent après les choses de la terre, voilà au quotidien, sans penser à leur éternité. Voilà pourquoi notre devoir, à nous, euh, chrétiens, c'est d'aller annoncer l'évangile pour que ben, les hommes puissent entendre qu'il y a un royaume des cieux, que les hommes entendent qu'il y a un paradis. Que les gens entendent qu'il y a un sauveur, mes amis. Et ce n'est pas nous qui allons convertir les âmes. C'est le Saint-Esprit. Lorsque la parole sera proclamée, c'est ainsi que le Seigneur va toucher les cœurs, va parler au cœur. Voilà pourquoi nous ne devons pas réfléchir à savoir comment ils vont te sauver. Frère, annonce seulement la parole. Et le Seigneur fera le travail dans le cœur des hommes et des femmes qui entendront cette parole, frères et sœurs. Et c'est magnifique, mes amis. Vous comprenez voilà pourquoi il faut proclamer cette parole Vous voyez se Proclamer la parole C'est ça qui nous sauve C'est l'évangile pur mes amis Et on va prendre un passage dans Dans hébreu Chapitre 13 Au verset Alors hébreu Alors on va prendre hébreu Hébreu 13 On a dit c'est ça Hébreu 13 Au verset 8 au verset 8. Voilà. <coughs> non, alors, on va Voilà. Hébreu 13, verset 8. Yeshua Amashia est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Wow. Pour l'éternité, mes amis. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. on va prendre dans la version Bible Se voilà que j'aime bien. Ça, ça dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc on voit par là que notre Seigneur, il ne change pas, frères et sœurs. C'est magnifique, hein? C'est-à-dire que quelqu'un, en fait, l'être suprême qui ne change pas. Nous les humains, on peut changer. Vous voyez? On peut euh, ne pas tenir nos promesses. On peut euh, faire euh, du mal aux gens. On peut... L'humain, c'est comme ça qu'il est l'humain. On peut comment dire Comment Décevoir quelqu'un. Tu vois? Tu vois. Mais lui, le Seigneur, il est éternel. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il est éternel. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, Mais mes frères et sœurs. Voyez? Donc on a affaire à notre sauveur. On a affaire à celui qui est éternel. Vous voyez qui est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne change jamais. Tu ne verras pas de changement en lui, tu vois. C'est-à-dire que tu peux t'approcher de lui, il ne va pas changer. Il est amour, il est paix, il est puissance, il est justice. C'est-à-dire qu'il ne change pas, mes amis. Tous ses attributs ne changent pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, mes frères et sœurs. Waouh, ça c'est magnifique, frère. Et voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous l'aimons. Parce qu'il ne change pas. voyez oui. Il ne change pas. Et on va voir dans un autre passage. On se laisse conduire. Il y a un passage. Là, le Seigneur nous conduit dans... Il est la parole. Hein, il est la parole de vie. Donc il ne change jamais en fait. Voilà, c'est lui la parole. C'est lui la parole. Il ne change pas. Jean, Jean 8 au verset voilà 50 c'est un, un passage qui me vient dans, dans mon esprit tout de suite et euh, au verset alors Jean 8, 58 Yeshua leur dit Amen, Amen je vous le dis avant qu'Abraham soit venu à l'existence moi je suis donc en fait on voit par là que les juifs voilà avaient affaire à celui qui est éternel Frères et sœurs, c'est glorieux. Vous imaginez le Seigneur euh, venir à notre génération, dans notre génération, à notre époque même, mes, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Qui, je vous dis, hein, qui l'aurait accepté Qui l'aurait suivi Parce que nous sommes dans une génération où les hommes, euh, comment dire, euh, suivent les gens par euh, par apparence pour les pour les euh, comment dire. En fait, dans ce monde-là, beaucoup jugent les choses, les gens. Sur les apparences vous voyez Les apparences Et aujourd'hui si tu vas prêcher la parole du Seigneur Je disais euh, qu'aujourd'hui les gens Beaucoup jugent les gens sur les apparences Et, euh, et je vous dis la vérité Si tu venais en peau de chameau Dans notre génération Le Seigneur venait en peau de chameau Venait avec euh, des habits qui ne sont pas là pour attirer le regard Je vous dis la vérité Même nous là on aurait pu Le mépriser aussi frères et sœurs Vous voyez Parce que l'humain c'est ainsi qu'il est L'humain méprise les choses, méprise, euh, comment dire, la parole du Seigneur, méprise son créateur. Il méprise le Seigneur. Cette génération, elle aime seulement les choses qui frappent le regard, mes frères et sœurs. Les choses qui frappent le regard. Et le Seigneur a fait le contraire. Il va à contre-courant. Voyez Il va à contre-courant, notre Seigneur. Il ne marche pas comme le monde marche. Et si nous voulons euh, suivre le Seigneur, nous devons nous attendre à, à ce que le Seigneur nous fera aller à contre-courant. Il nous fera marcher à contre-sens. Le monde entier aura un langage, le monde entier aura une directive, le monde entier aura une pensée. Et le Seigneur vient, vient avec sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le monde te dira œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur te dira, aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Frère, ça là, c'est une parole qui est terrible. Vous voyez Une parole qui, que le monde ne peut accepter. Pourquoi Parce qu'il nous faut recevoir la vie du Seigneur en nous, la parole du Seigneur en nous, pour nous réformer, pour nous régénérer, pour nous remplir, pour nous... Pour, frère, je vous dis, vous voyez Et si tu n'as pas le Seigneur, le vrai Elohim, le vrai Dieu, dans ton cœur le vrai créateur dans ton cœur dans ta vie tu ne pourras jamais pardonner je te dis la vérité tu ne pourras jamais aimer comme lui tu ne pourras jamais parler comme lui tu ne pourras on ne, nous tous hein, on ne pourra pas agir comme lui si aujourd'hui nous avons quitté le monde nous avons quitté le péché le, le, le la pensée du monde le système de ce monde c'est parce que nous avons reçu la pierre angulaire mes amis on a reçu le rocher on a reçu l'eau la vie le feu on a reçu le machia de nos cœurs. Et de ce fait, il nous transforme. Il nous ramène à son image. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous ramener à son image. Voyez. Afin qu'on puisse penser comme lui. Le Seigneur veut que tu penses comme lui, mes frères et sœurs. Il veut qu'on agisse comme lui. Voilà pourquoi dans la parole, on a appelé chrétien, ceux qui le suivaient. chrétien veut dire être comme Jésus-Christ, être comme Yeshua, notre maître. Alléluia. Et la parole nous dit que tout disciple accompli, je dis, je dis bien, tout disciple accompli sera comme qui comme son maître. Nous devons ressembler à notre maître Yeshua Amashia frères et sœurs. Voyez, nous devons imiter Yeshua Amashia. On doit parler comme Yeshua Amashia. Nous devons prêcher comme Yeshua Amashia. Sa parole frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il est la parole. Waouh. Et on, on a lu ce passage dans Hébreu, on va le reprendre. Hébreu euh, 13, 13, 8. Où la parole nous dit, verset 8, hein, euh, la parole nous dit, Yeshua est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. C'est qu'en gros, hein, parce qu'il est la parole. Le Seigneur est la parole, vous voyez, vous voyez. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que lorsqu'on lit la parole, on a vu les, la, la, la gloire du Seigneur se manifester, on a vu les morts qu'il a ressuscité, on a vu les guérisons qu'il a opérées. Cela veut dire qu'il n'a pas changé. Vous voyez? Il n'a pas changé. Ces choses sont encore d'actualité. Parce que notre Père est le même. Yeshua est le même. Et cet enseignement sur le Seigneur l'évangile véritable, c'est ce que qu'on doit prêcher dans les églises aujourd'hui. Mais malheureusement, la, la parole n'est plus proclamée dans son entièreté. La parole a été diluée. La parole, eh ben, dans les églises, ben, je vous dis la vérité. C'est rare d'entendre l'évangile véritable prêché, frères et soeurs, qui amène les gens à adorer le Seigneur, qui amène les gens à avoir l'amour pour le Seigneur, pour que, qui amène les gens à tomber amoureux du Seigneur, à donner leur vie au Seigneur voyez Parce que pour que, comment dire, pour que les gens tombent amoureux du Seigneur, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Si personne ne prêche, comment croiront-ils Quand tu reçois cette, cette perle qui est le Seigneur, est cette, c est, c est ce précieux qui est le Seigneur, tu ne peux que le partager autour de toi, frère et soeur. Donc un chrétien qui ne partage pas Jésus-Christ autour de lui, eh bien, c'est un égoïste. Le monde te dira non, la foi, euh, chacun sa foi, euh, c'est pas ce que la, la parole nous dit. Au contraire, la parole nous dit qu'on doit briller. La parole nous dit qu'on doit briller dans ce, dans ce monde comme des flambeaux. C'est ça la parole que la parole dit. Vous voyez Si on ne fait pas attention, on va se conformiser à cette génération, se conformiser à ce siècle, et on va commencer à parler, à agir comme le monde nous fait, euh, comment dire, euh, veulent, veulent nous faire agir. Vous voyez et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Seigneur ne pourra pas agir pleinement. Pourquoi? Ben parce que, ça, en fait, l'homme mettra un frein à l'action de Yeshua dans cette génération, mes amis. Voilà pourquoi la parole nous dit qu'il est le, le, le même hier, aujourd'hui et éternellement. En gros, dans Jean 1 nous dit que le Seigneur est la parole. On commence maintenant la parole. Donc, en fait, la, la parole là, c'est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. La parole ne change pas. Le Seigneur ne change pas. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, frères et sœurs. Hier, c'est-à-dire qu'il y a des siècles en arrière, c'est le, <rire> le, le même. Par rapport à 2000 ans, c'est le même encore aujourd'hui. Par rapport à hier, c'est le même. Par rapport à 30 ans, 50 ans en arrière, 200 ans, 3000 ans, 5000 ans, 6000 ans, à aujourd'hui, il n'a pas changé. C'est le même Créateur, le même, mes amis. Waouh! Les hommes ont changé le temps a changé les siècles ont changé le climat a changé mais il a toujours été le même mes amis il a vu toutes choses voyez c'est celui qui a tout créé en plus donc il a vu la dégradation de l'homme la dégradation de la moralité de l'homme il a vu comment l'homme a été tenté dans le jardin d'Eden il a vu comment l'homme a succombé au diable il a vu comment le diable il a tout vu mes amis il était là il est éternel le même hier aujourd'hui Éternellement, On l'appelle aussi l'ancien des jours, frères et sœurs. cest que le Seigneur connaît toutes choses, mes amis. Mes amis. Il connaît tout. Donc, si tu veux savoir les choses, va voir le Seigneur. Tu veux... Hein? Voilà pourquoi il ne faut pas aller consulter les marabouts. Tu vois. Il ne faut pas que l'homme puisse remplacer le Seigneur dans ton cœur. Parce que le Seigneur connaît toutes choses, mes amis. C'est l'enseignant par excellence. C'est le Seigneur. Et il doit retrouver son poste. Ça, ça, ça, ça, sa position dans le cœur de ses enfants Dans le cœur de ses élus Dans le cœur de son église le, la, la première place revient au Seigneur Et est pour le Seigneur Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Le Seigneur a horreur de l'idolâtrie Il a horreur, comment dire, qu'on puisse adorer les images taillées Adorer la créature plutôt que le créateur qui est béni éternellement Alléluia Waouh Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh Hébreu 13, 8 Yeshua Amashia est le même hier Et aujourd'hui Et pour l'éternité Donc on a vu dans la parole euh, euh, Comment dire, Daniel Qui a été jeté Dans la fosse au lion, ben qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur l'a sauvé Parce que la parole nous dit qu'il campe autour De ceux qui le craignent, le Seigneur et est autour de ceux qui le craignent, de, autour de ceux qui l'adorent, autour de ceux qui gardent sa parole, autour de ceux qui gardent ses commandements. Il est avec toi, mon frère, ma soeur. Donc ne crois pas que tu es seul. Dans ta maladie, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Tu comprends Et nous prions qu'il te guérisse en nom de Yeshua. Donc il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mes amis. Tu comprends Ce qu'il a fait avec Élisée avec Élie, avec Daniel, avec Jérémie, avec euh, euh, Joseph. Avec tous ces hommes qu'on a pu voir, ces héros de la Bible, la, la parole Ou ces femmes aussi qu'on a vues, qu'il a utilisé puissamment Laisse-moi te dire qu'il n'a pas changé Laisse-moi te dire qu'il va répondre à ta prière Laisse-moi te dire qu'il enverra la libération Il va te libérer, il va libérer tes proches Libérer les gens pour qui tu pries Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement Alléluia papa tu vois Ce qui a été sera encore. Ce que nous lisons dans la parole, c'est des choses qui, sera, qui seront encore sur le soleil. Vous voyez, frères et sœurs Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. L'évangile véritable, la parole de notre Seigneur, ne change pas. Tu vois Ne tombe pas dans ce piège où tu diras « Oh, mais c'était avant. »« Oh, c'était avant. »« Oh, mes amis, ce n'était pas avant. » C'est aujourd'hui encore les choses se produisent, les choses se passent. voyez? Mais comme le dit la parole, le Seigneur s'est réservé à un reste. voyez qui n'a pas fléchi le genou. Malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes ont fléchi le genou. On doit prier pour ne pas fléchir le genou parce qu'il y a une pression. Il y a le mal, le péché, la... il y a toutes sortes de choses qui veut nous faire fléchir les genoux frères et sœurs nous devons être des guerriers on doit être des malades, des amoureux de, du Seigneur pour persévérer frères et sœurs, pour ne pas fléchir les genoux, mes amis et ceux et celles qui ne fléchiront pas les genoux frères et sœurs, devant cette génération vivront la gloire du Seigneur vivront la puissance de la résurrection, vivront la parole du Seigneur, le Seigneur marchera avec eux, pourquoi Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité mes amis Il accompagne son église Il accompagne ses hommes et ses femmes Il accompagne ses hommes et ses femmes Qui ne pratiquent pas le péché Qui refusent la compromission Qui refusent les pensées impures Qui refusent le mélange Il sera avec ce peuple Ce peuple qui s'est acquis par son propre sang Son sang a coulé pour toi mon ami Alors si son sang a coulé pour toi C'est que tu es précieux C'est que tu es précieux C'est que même si on ne t'aime pas Même si on es critiqué Même si tu es haï Mon ami tu es aimé, tu es aimé, tu vois, tu es dans, la, dans les mains du Seigneur, il te tient dans ses mains, vous voyez, nous sommes la prunelle de ses yeux frères et sœurs, je vous dis la vérité, on ne se rend pas compte de l'amour qu'il a pour nous, on ne réalise pas l'amour que Yeshua a pour nous, un amour incompréhensible, Waouh, quel amour frères et sœurs, voilà pourquoi nous qui avons entendu la parole, nous devons continuer à l'annoncer, parce qu'à travers toi le Seigneur va, il veut sauver, les prophètes sont encore vivants Parce que le Seigneur n'est pas mort <rire> Les évangélistes sont encore vivants Parce que le Seigneur n'est pas mort Je te dis la vérité Tant que le Seigneur sera vivant Comme il sera toujours vivant Donc tant qu'il ne euh, sera pas revenu Les ministères se... Encore, en fait, des ministères vont connaître Tu vois Comme le dit la parole Il a établi les, les apôtres, les prophètes les, les, les, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes Pour quel but Pour le perfectionnement des saints mes amis Voyez? Et les saints qui ont été perfectionnés, je vous, vous parenthèse, ils doivent à leur tour aller perfectionner d'autres saints. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que un saint qui est perfectionné, qui reste encore assis pendant des, des années dans son église et qui ne travaille pas, c est, c est, ça, ça, représente, ça représente quoi en fait à votre avis? Ça représente un enfant. Ça représente un enfant de 50 ans est encore chez ses parents et maman de 95 ans fait encore la bouillie fait encore à manger pour lui et il faut qu'elle le nourrisse non, à un moment donné faut il faut qu'il aille se nourrir lui-même, en gros marcher euh, comment dire, marcher il y, a, il y a un temps où il faut marcher par soi-même -à, à, à un moment donné, quand tu as été perfectionné, quand les sens sont perfectionnés eh ben ils doivent commencer à marcher avec le Seigneur découvrir le Seigneur qui n'a pas changé, il parle toujours je te dis la vérité c'est-à-dire que nous, le, nous, le peuple d'Elohim, de le peuple de Yeshua, nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, à rester 30 ans, 50 ans assis. Ce n'est pas possible. Pas, pas, nous ne sommes pas sous la dispensation. Vous comprenez Le Seigneur utilise son église, son peuple, son corps. Et dans son corps, il y a des milliers de, de, de, de, de frères et sœurs, des milliers de postes. Voilà, parce que le Seigneur nous positionne à différents. Euh, euh, euh, comment dire, euh, endroit, tu vois. Donc, chacun a un rôle à jouer, frère et soeur. Quel est le rôle que tu as joué Ouvrir la porte de l'église Fermer la porte de l'église Quel est le rôle que tu as joué pas, pas, passer, passer la sorpillère dans l'église Apporter le panier pour le pasteur Porter la Bible du pasteur Quel est la, la, la, le rôle que tu as joué, frère et soeur Quel est ton rôle Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné Est-ce qu'on a la parole, on a vu que le Seigneur a demandé à Pierre euh, comment, dire, aux, aux, aux, aux, comment dire, à l'église primitive D'aller porter des bibles, de, de nettoyer l'église De prendre soin de l'église plus que le Seigneur Mes amis, c'est écrit où ça Voyez Voilà pourquoi le Seigneur veut ramener Comment dire, sa parole véritable dans l'église dans, dans cette génération C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des frères et des sœurs Qui puissent parler du Seigneur Proclamer sa, cette parole, prêcher l'évangile pour que des âmes soient libérées, détachées du système du péché, de la religion La religion c'est quoi la religion Reli entre eux C'est quoi la religion La religion c'est répéter continuellement les mêmes choses On voit le monde, la religion c'est la routine Une routine, une routine, une routine qui ne finit pas Une routine, tous les dimanches, tous les samedis, on se réunit, on se réunit, on se réunit Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ça ne change pas toujours les mêmes choses quand est-ce que toi qui as été perfectionné, quand est-ce que tu iras avec le Seigneur Quand est-ce, frères et sœurs Et je suis convaincu que l'Esprit du Seigneur parle à ses enfants. Il parle à son peuple pour qu'ils puissent aller. Vous me direz qu'on n'est pas tous prophètes, tous évangélistes, tous dans le, le, le rôle de perfectionner. Non, tout le monde n'a pas reçu tout ça. Mais chacun a reçu quelque chose du Seigneur un travail spécifique à faire. Donc on voit par là qu'il y a des prophètes, des apôtres, des docteurs, des, des, des évangélistes qui ont reçu l'appel du Seigneur, qui ont reçu une mission du Seigneur quand il fait, mais beaucoup se sont, sont restés assis, beaucoup ont étouffé cette grâce, beaucoup ont éteint cette, cette, cette grâce que le Seigneur leur a donnée, vous voyez, pour le perfectionnement des saints, et non pas perfectionner les saints, mes amis. Ils sont restés, comment dire, perfectionner la chaise. Du, de, de l'église perfectionner comment dire euh, euh, euh, euh, les bancs d'église mes amis les, les, les voilà les, les églises mes amis vous me direz non je ne veux pas qu'on fasse la communion fraternelle non ici la parole nous dit n'abandonnez pas vos assemblées en gros la communion fraternelle le rassemblement entre frères et sœurs c'est important mais il ne faut pas que ça devienne une religion il ne faut pas que ça revienne un système il faut il faut, il faut rester selon la parole parce que la parole n'a pas changé, frères et sœurs. Des... Le Seigneur lève encore des hommes, des femmes, son Église, pour agir, pour travailler, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Il y a une gloire que le Seigneur va répandre sur son Église, va répandre sur son peuple, mes amis. Vous comprenez Et ils vivront ce que l'Église, comme il y a vécu. Ils iront de gloire en gloire, frères et sœurs, parce qu'il n'a pas changé. Aïe, aïe, aïe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, frères et sœurs. C'est le même. C'est le même, c'est le même. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Alléluia. Vous comprenez? Vous Voyez? Donc si on te dit oui, il faut que tu restes encore assis parce qu'il faut qu'on t'enseigne encore. Il faut qu'on te forme encore. À un moment donné, il faut, faut, faut être clair. Il faut, faut clairement dire, ah ben non, mais moi je dois aller travailler. Ah ben non, je dois aller. Le Seigneur m'a demandé de faire telle chose. Ben, je dois répondre à ce que le Seigneur me demande. Et ce qui doit se faire normalement, c'est libérer les âmes, libérer les frères et sœurs Qu'ils aillent travailler dans ce que le Seigneur leur a confié Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié, frères et sœurs Toi qui m'entends, toi qui entends ce message Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié chacun, chacun connaît hein? Vous, vous rendez pas compte de la gravité, frères et sœurs Ce n'est pas un jeu ce soir Ce n'est pas une partie de plaisir On fait un message comme ça pour faire plaisir il y a un but, si le Seigneur permet que tu entends ces paroles, c'est que derrière, il y a un but, frères et sœurs. Ah oui, quel est le but? De te faire aller dans la communion avec lui, avec le Seigneur. De te faire poser des questions au Seigneur, pour qu'il te dirige, pour qu'il te parle. Parce qu'il veut te faire... En fait, il a quelque chose à, à te confier, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Mais le problème, c'est que beaucoup restent sur les dire sur ce qu'on va penser de moi tout ce qu'on dira de moi etc. il faut que ça plaise aux uns, aux autres, l'appel que j'ai rendu du Seigneur, il faut que tout le monde euh, dise oui, mon ami si tu attends ça là, tu vas, tu, tu vas perdre des années tu vas perdre du temps tu comprends ah oui tu vas perdre du temps vous voyez frère et soeur donc toi qui été perfectionné depuis 10 ans 15 ans, 5 ans, 8 ans tu es, es, es, es, es, es, es, es toujours dans la, dans la perfection perfectionnement, perfectionnement mais mon, mais mon ami, c'est. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous voyez Dans la parole, on en a parlé dans le partage. Le Seigneur a pris des hommes. Ils n'avaient même pas peut-être un an de marche, ou même pas un an de marche, ou euh, même pas deux ans ou un an de marche avec le Seigneur. Ils ont été travaillés dans le champ. Il ne faut pas dire que, que nous pensons plutôt qu'ils avaient une grâce euh, particulière ou quoi. Non. C'est l'Esprit du Seigneur qui était... C'est l'Esprit Saint qui a fait ça. Et on dit qu'il n'a pas changé. Donc l'Esprit Saint peut encore prendre dans notre génération des personnes, voilà, qui vont dans la moisson, qui n'ont pas connu forcément d'église, de formation euh, euh, par rapport aux hommes, etc. Mais que le Seigneur a pris lui-même, et formé lui-même, et envoyé. Il est capable de faire ça, frère et sœurs. Car la parole nous dit que rien n'est impossible, comment dire, à, à Elohim. Rien n'est impossible à Dieu voyez? Hein? Rien n'est impossible au Créateur. Rien n'est impossible au, au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. À Elohim. Tu voyais? Parce que si nous commençons à limiter le Seigneur, c'est que nous, tom, nous sommes tombés dans la religion. Waouh, waouh, wow, frère, c'est incroyable ça. ça c'est chaud. Hein? C'est chaud. voyez? Si on commence à raisonner là, c'est que nous sommes tombés dans la religion. Mes amis. Parce qu'un religieux, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben. Il ne comprend pas l'action de l'esprit. Et on a vu les pharisiens, ils n'ont pas compris l'action de l'esprit. voyez Ils n'ont pas compris que le Seigneur avait pris des gars qui ne savaient même pas lire pour œuvrer pour le royaume. Malgré que la gloire se manifestait, malgré qu'il y avait des guérisons, des choses extraordinaires qui se produisaient, ils ont traité ça de diable. Vous voyez pas comment la, les religieux. En fait, les, la, la guerre, le combat, comment dire, viendra aussi des religieux. Pour les chrétiens qui marchent par l'esprit. Vous serez combattu par les religieux. Pourquoi Parce que un religieux, c'est quelqu'un qui comment dire qui qui marche dans une routine, qui ne croit plus que le ciel peut faire. Il va le dire de la bouche, il va le lire et le mémoriser, mais quand ces choses vont se manifester, il va pas y croire. Il va dire non, c'est la chair, c'est pas le Seigneur. Et c'est comme ça que l'homme devient religieux frère C'est comme ça que l'homme passe à côté de l'action de l'esprit et commence à Comment dire à, à blasphémer, comment dire contre le Saint-Esprit, parce qu'il attribue ses œuvres au diable. Vous voyez, frères et sœurs? Waouh, je, je, je, je, je suis même moins dépassé dans tout ce que je, je, tout ce, qui, tout ce que je, qui sort de ma bouche là. Pas même choqué. Vous voyez? Un religieux, c'est quelqu'un qui comment dire qui ne croit plus à l'action du Saint-Esprit qui ne crois plus que le Seigneur peut agir pareil. Vous voyez? Tu vois? Prendre des hommes, des femmes, comment dire, et les envoyer, frères et sœurs, dans sa moisson. Parce que le but des, des saints, qui sont perfectionnés, c'est d'aller dans la moisson, parce qu'elle est super grande. Donc il faut des ouvriers, mes amis. Et c'est le Seigneur qui qui a dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur voit qu'il y a qui a, comment dire, il y a un mot là, qui voit qu'il y a, qu y a un, une carence. Oh là là, il y a une carence à ce niveau. Il y a très peu d'ouvriers, mes amis. Notre génération est, est pourvue de très peu d'ouvriers. Waouh, ça fait. C est, c est. Vous voyez Mais beaucoup de religieux. Très peu d'ouvriers, mais beaucoup de religieux. Vous voyez, frères et sœurs Voilà pourquoi beaucoup vont dans des écoles pour apprendre Dieu. Pour étudier Dieu dans des écoles Pour recevoir des diplômes Mon ami, si quelqu'un vient devant toi avec un diplôme Sache qu'il a été formaté Sache que c'est quelqu'un qui a été formaté mes amis Oh oui, Formaté par l'homme Voilà pourquoi tu ne les vois pas dehors En train de prêcher ces hommes là, -là. Tu les voir en costume cravate Vous n'avez pas vu qu'il y a un fléau qui frappe aussi les églises Ils sont tous devenus ministres Tous devenus à la ressemblance des ministres de ce monde En costume cravate maquillés. Voyez du rouge à lèvres, faux Vous voyez Vous voyez pas Ça c'est possédé hein? ils, sont, ils sont possédés Vous voyez frères et sœurs Oh là là là là Seigneur Yeshua Vous voyez Ils sont possédés Vous voyez Ils sont tous habillés en costume Vous voyez pas qu'il y a un problème mes, mes amis Et quand je vois les églises remplies De ces hommes qui acclament des gens qui sont assis sur des fauteuils, qui sont, comment dire, en une cravate, qui sont habillés de cette sorte, je me dis, mais eux-mêmes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Parce qu'un vrai enfant du Seigneur, il ne va pas rendre gloire à un homme. C'est impossible. Un vrai enfant du Seigneur ne va pas se prosterner devant les hommes. C'est impossible ça, mes amis. Il ne va pas acclamer les hommes. Il ne va pas faire passer l'homme au-dessus du Seigneur. C'est pas possible. Il ne pourra que parler, mais on va te chasser. Ils vont se faire chasser, mes amis. Ah oui, on va te traiter de diable, de Bézébule Parce que ben, tu n'es pas un religieux Les religieux, ils vont traiter Ceux qui marchent par l'esprit Ils vont te traiter de diable, de démon On ne pas que tous fonctionnent de la, même, de la même manière Regardez le système religieux Tous fonctionnent de la même manière, mes amis Chorale, euh, chante, un pasteur devant Vous voyez, euh, euh, comment dire, des, des, des, des membres, tout ça et, et chacun fonctionne tout le temps de la même manière comme en fait c'est la religion, la religion. La religion, elle l'a elle, elle, elle, ne vit pas l'esprit, elle vit la chair, les œuvres de la chair. Vous voyez frères et sœurs, voilà pourquoi le Seigneur, il veut sauver aussi ceux qui sont dans, dans la religiosité, parce qu'il veut les délivrer, parce qu'il est capable de les délivrer, il est capable de nous délivrer parce que nous-mêmes, eh nous devons veiller à ne pas tomber dans une routine. Donc il faut veiller. Vous voyez Que le Seigneur nous, nous amène de gloire en gloire. Parce qu'on n'est pas arrivé, Vous comprenez frères et sœurs On n'est pas arrivé. Waouh waouh waouh waouh waouh waouh La religion Reliée entre eux Reliée entre nous Vivre ensemble Voilà Nous sommes ensemble Etc Voici la religion aujourd'hui mes amis Voyez Ensemble Faut qu'on meure ensemble Faut qu'on vive ensemble Etc Tous les dimanches faut qu'on soit ensemble Faut qu'on on on soit ensemble Pendant 6 ans 8 ans 10 ans 15 ans, qu'on soit ensemble. Et pendant ce temps-là, les gens meurent autour. La moisson est en train de mourir. Les âmes périssent. Les gens vont en enfer. Pourquoi Parce que l'église n'est pas à son poste. L'église ne joue pas son rôle. Frères et sœurs, c'est grave. Voilà pourquoi les saints, quand ils sont perfectionnés, ils doivent aller dans la moisson parce qu'ils doivent sauver des âmes. Chacun a des âmes à sauver pour le Seigneur. Combien d'âmes as-tu sauvées pour le Seigneur, frères et sœurs Tu me diras, c'est pas nous qui sauvons, c'est le Seigneur. Oui, mais à travers l'œuvre que tu as fait, combien d'âmes ont été sauvées Combien d'âmes ont été délivrées? Combien d'âmes ont été restaurées? Combien d'âmes, dames? Pas, pas la dame, pas la madame. Je parle les âmes. Combien d'âmes ont été sauvées, délivrées du péché? Frère, si on fait le bilan, on se rend compte que nous sommes, nous sommes, vraiment, nous sommes à la rue parce que ben, qu'est-ce qui se passe? La, la, la terre. Beaucoup ont les yeux fixés vers la terre. La pensée de la terre, le regard des hommes. Voilà pourquoi beaucoup ne, ne, ne, ne, ne bossent pas pour le Seigneur, ne travaillent pas pour le royaume. Parce qu'ils font attention au regard des hommes. Ils ont peur d'être lapidés par les hommes. Vous voyez On veut aller contre la parole qui dit que nous serons haïs. Mon ami, nous serons haïs. Il n'y a pas d'autre chemin. Un chrétien sera haï. Donc si tu te dis qu'il faut que tout le monde m'aime, ben, tu seras... En fait, tu as perdu la foi. Si tout le monde t'aime, c'est que tu as perdu la foi. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas être aimé, aimé du monde Un vrai chrétien ne peut pas être acclamé Un vrai chrétien ou chrétienne Ne peut pas être accepté de tous, ce n'est pas possible Certains croiront Certains seront touchés Mais d'autres ne croiront pas en, en ce que tu vas prêcher Ne croiront pas, en, en, comment dire en, en, en, en, en Yeshua Tu comprends Donc je vous dis la vérité Si on attend à ce que le monde nous aime Si on veut faire l'œuvre par rapport au monde Pour que le monde nous accepte Frères et sœurs, on passe à côté. On passe à côté. Et on n'a rien compris, mes amis. Vous comprenez Vous voyez C'est fort, frère et sœurs, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, frères et sœurs Donc, si on a traité Jésus-Christ de diable, eh ben, ce sera pareil pour toi, parce que c est, c est, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, c'est la même, en fait. On va te prendre pour un fou, pour un bizarre Pour un bizarroïde C'est normal Parce que ben, tu, es, tu es chrétien Parce que tu suis le Seigneur, tu suis sa parole Tu vois Et c'est les conséquences de notre foi dans le Seigneur Nous subirons ces choses Nous subirons ces souffrances Donc il faut te préparer à souffrir frères et sœurs Tu comprends Il faut te préparer à vivre le rejet Te préparer à vivre la solitude Te préparer à vivre la compréhension voilà, tout ce que, voilà à ce que tout, tous les chrétiens doivent s'attendre. Ceux qui veulent vivre véritablement les écrits, la parole du Seigneur, tu seras haï. C'est écrit, mes amis, ce n'est pas nouveau. Et ça, on doit te le prêcher dans, dans, dans, dans, dans ton église. On doit te, tu dois l'entendre, tu dois le lire dans la parole, toutes ces choses, mes amis. Que vous, nous serons haïs de tous. Il n'y a pas de secret. Tu vois Tu vois tu vivras des séparations. Tu vivras des, avec des, des séparations. Pourquoi ben à cause, ben Parce que tu suis le Seigneur. Ben il y aura des séparations. Parce que tu suivras la, la voie du Seigneur. Tous les chrétiens ne sont pas amenés à suivre la même, le, la même voie. Vous comprenez Il y a des chrétiens qui suivront la voie euh, qui, comment dire, qui amènera vers euh, tel appel. Une autre voie vers tel appel. Une autre voie vers tel appel. Vers tel appel. Donc on ne peut pas tous marcher dans le même appel. Vous comprenez on va prendre un passage je vous dis la vérité chrétien, on doit se réveiller frère et soeur on doit se réveiller on doit vraiment se réveiller ah oui on va prendre ça dans dans Exode vous voyez et le Seigneur pouvait dire que comme on l'a pu partager hier que vous ferez de plus grandes œuvres que moi et on euh, va prendre un, un autre passage, je le cherche là. Voilà. Euh. Et alors, nombre, voilà, c'est nombre. Nombre 11. Nombre 11, au verset... 29 Nombre 11, 29 Nombre 11 verset 29 Attends, on va, on va Comment on dire, on va lire euh, Tac, tac, tac Serais-tu jaloux pour Alors, on va le on va, on va lire plus haut euh, Tac, tac, tac Allouia je crois que ce soir le Seigneur est en train de réveiller des âmes Réveiller des, des, des, des chrétiens Réveiller des, des frères et sœurs Qui ont reçu des choses terribles du Seigneur Et ces choses étaient Comme éteintes parce qu'il y avait le doute Il y avait le raisonnement Il y avait la condamnation Il y avait les paroles condamnatoires Qui te condamnaient Les paroles que tu as, as entendues qui t'ont condamné Ce soir là, la parole nous dit quoi Dans euh, dans j'oublie le parti qui en parle euh, Voilà euh, il n'y a plus de. Voilà Romain 8, c'est dans Romain 8, je me trompe pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Donc Yeshua, c'est Jésus-Christ pour ceux qui tombent sur ce message. Hein. Yeshua, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Donc quand tu es en Yeshua, il n'y a pas de. En fait, tu n'es plus sous la condamnation. La, les paroles de malédiction. La, la malédiction cest que si on te maudit, je, je, je reviens ce qui s'est passé tout à l'heure, si on te dit je te maudis, oh tu as quitté l'assemblée, tu es maudit. Mon ami, qui a dit que tu allais être maudit si tu allais quitter l'assemblée Ça, là c'est la religion, ça aussi. Ça, c'est la religion. Vous voyez Tout ça, c'est la religiosité des hommes. Donc, on t'a dit quoi Si tu quittais l'assemblée, tu allais mourir, tu allais, allais être maudit, tu allais, allais, allais être perdu, je ne sais pas quoi. Mes frères si et sœurs, si on te demande de quitter là pour aller dans tel endroit, pourquoi tu serais maudit ça, c'est pour que tu puisses remplir l'église, donner à la, la, la, la dîme, donner l'argent. Donner, donner, donner pour que tu puisses faire mort. En fait, beaucoup ont des cartes, des cartes des cadres de membres de, de leur église, Vous voyez? Des cartes de congrès, pour la congrégation, des cartes, des cartes même informatiques, virtuelles. Est-ce que c'est le cas? Si quelqu'un sur le chat peut me dire ça. Ils ont, ils ont des cartes électroniques, des cartes pour dire qu'ils sont membres d'une église. Mes amis, ça, c'est parce que le Seigneur nous dit dans la parole. Le Seigneur nous dit qu'il ajouta à son église tous les jours les âmes qui devaient être sauvées. C'est lui qui ajoute. Donc, nous sommes membres du corps, pas le corps, du corps de, de Yeshua, frère. Nous ne sommes pas un, membres dans un corps physique, le corps pastoral, le corps. Mon ami, ça, c'est la religion, le système pyramidal, le système religieux. Vous voyez, frères et sœurs Vous voyez Waouh Mes amis, je crois que le Seigneur nous éclaire de plus en plus. Sur sa parole de plus en plus que nous marchons nous sommes éclairés par sa parole nous vivons par sa parole et c'est glorieux frères et soeur hein? Vous voyez des systèmes pyramidaux si pyramidal donc on voit par là que c'est la religion la religion tu as prêcher des âmes, on va te dire ramène les âmes dans l'église ramène les pour que je puisse les bénir ramène les ici frère c'est écrit Où il faut les ramener les âmes dans, dans des églises philippe a été euh, transporté par le Seigneur Il a baptisé les Nucles Est-ce qu'il a rapporté Il a dit à les Nucles, monte avec moi sur le cheval Faut qu'on retourne dans mon église parce qu'il faut que tu sois formé là-bas Non Les Nucles est parti Avec qui? Yeshua frères et sœurs. Alléluia C'est magnifique ça frère Amen ou pas amen Amen ou pas amen Mes amis Voyez. Voilà pourquoi la parole nous dit que mon peuple périt par manque, par faute de connaissance Beaucoup sont manipulés Beaucoup sont tenus captifs de la sorte Parce que, ben, en fait, beaucoup voient la parole Mais ils se disent Mais comment faire Si je parle, si je dis ça, on va dire que je, on, va, on peut me rejeter Mon ami, mais tu seras rejeté Voilà pourquoi tu dois prendre position pour la parole du Seigneur Dans toutes les églises, ceux qui entendent ce message Ne te dis pas oui Il y a un système qui est en place Le pasteur, il est super connu voilà ils sont riches Il y a beaucoup d'argent dans l'église Ah ils vont me détruire ma réputation Ils vont me détruire Voilà comment beaucoup sont, font l'hypocrisie Et restent assis dans des, dans des, des églises Où il n'y a pas la parole véritable Où on, on les dépouille Où ils sont manipulés Où ils sont dragués Et disent si je pars je serai maudit frères et sœurs. La parole dit quoi Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Yeshua Donc si tu es en Yeshua Une parole d'homme Ne peut te maudire Mes amis si tu vis dans la vérité, tu vis sa parole Quelle parole peut t'atteindre, quelle malédiction Quel péché, quel sorcier peut t'atteindre si tu, si, tu, si tu es caché dans le Seigneur Mes amis, parce qu'il te protège Alléluia Voyez Nombre 11 verset 26 L'esprit va également demeurer On va prendre alors, la version On va prendre la version sommaire Pour l'instant, après on va revenir dans La, la version BJC. L'esprit va également demeurer sur deux hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Elad et Medan. L'Esprit va reposer sur eux car ils figuraient parmi les inscrits. Tu es inscrit dans le livre de vie, mon frère, ma soeur. <rire> tu es inscrit. Ton nom est inscrit. Inscrit dans le livre de l'agneau. Amen. Au nom de Yeshua de Nazareth. Bien qu'il ne soit pas rendu à la tente et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'aspiration de Dieu. Mes amis, ça c'est... Ça là c'est fort ce qu'on lit là. Je n'ai même pas vu ça comme ça. Regardez ce que la parole dit. Ils n'étaient pas dans le camp. Ils n'étaient pas dans, dans l'église. On peut prendre ça comme ça. Ils n'étaient pas dans l'église. Ils n'étaient pas renfermés dans une église. Mais regardez ce qui se passe. L'esprit va reposer sur eux. C'est-à-dire que le Seigneur, l'esprit ne repose pas... Comment dire Sur ceux qui sont... Comment dire Qui vont faire adhérence à une église. Beaucoup pensent que le saint esprit... Si je ne suis pas dans l'église, le Saint-Esprit, Saint il sera pas avec moi. Mon ami, qui a dit ça? Vous comprenez? Ça, là, c'est la religion. Ça, là, c'est limiter le Seigneur. Ça, là, c'est oublier que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, mes amis. Wow, c'est fort, ça, quand même. Ils n'était pas, le... pas avec les Hébreux, là-bas. Là. Ils n'étaient pas tous ensemble. Ils étaient où? Bon, Qu'est-ce qu'on va voir? Et l'Esprit va reposer sur eux. Elle figurait parmi les inscrits. C'est-à-dire que si ton nom est inscrit dans le royaume des cieux. Mes amis, écoutez cette, écoutez cette parole. Si tu es inscrit dans le royaume des cieux. Si tu as été, tu es né dans haut, né d'eau et d'esprit. Tu as été renou renouvelé, régénéré. Laisse-moi te dire. Partout où tu iras, tu marcheras avec la, la puissance de l'esprit sur toi. Tu marcheras avec la gloire du Seigneur. Avec l'autorité du Seigneur, mes amis. Alléluia. Même si tu n'es pas... Tu, tu vas partir d'une église locale quelconque Laisse-moi te dire Que l'esprit va reposer sur toi mon ami L'esprit va reposer sur eux Car ils figuraient parmi les inscrits Bien qu'ils ne soient pas rendus à l'attente N'hésitez pas à l'église Tous les dimanches tu vas pas à l'église On te dit mais t'es où On te menace es où Pourquoi tu n'es pas à l'église Tu vas perdre l'esprit Dieu tu va tu vas, tu vas te quitter Qui a dit ça mes amis C'est pas ce que la Bible dit là hein? Et ça c'est l'ancienne alliance Donc imaginez-vous Imaginez-vous la nouvelle alliance. Mes amis, la parole dit quoi Il vous enseignera toutes choses, mes amis. Alléluia. <rire> vous voyez Mes amis, ça, je pas vu ça. C'est maintenant que je vois ça en même temps que vous. Bien qu'ils ne soient pas rendus à la tente et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu ou d'Elohim. On voit par là il y a des gens qu'on ne va pas connaître, toi et moi. Ils seront dans des pays, ils seront dans des villes. Mais c'est le Saint-Esprit qui va les inspirer Je vous dis la vérité On n'est pas les seuls à prêcher la parole Je ne suis pas le seul Je te dis la vérité Beaucoup dans le monde entier prêchent Le message de l'évangile véritable Parce que tout le monde a reçu la parole Tout le monde peut la lire Donc il faut qui pour le décoder Il faut le Saint-Esprit Vous comprenez C'est le Saint-Esprit qui, qui nous aide à décoder la parole à comprendre la parole Rappelez-vous qu'on était dans le monde On ne lisait que les sommes on ne comprenait pas la Bible. tout ça. Moi, je, moi personnellement, je ne comprenais pas du tout la Bible. Hein. Je ne je comprenais pas la Bible. C'est quand je me suis converti, j'ai commencé à lire le, par rapport au baptême, comme je le dis souvent. On voulait me faire faire des cours de baptême. Frère, je me suis révolté contre ça. Ils m'ont ils baptisé parce que j'ai pris position pour la parole. Ils voulaient me faire attendre. J'ai fait Non, non, non. J'ai dit C'est écrit comme ça, c'est comme ça. Frère, ils ont eu la pression. Hein. Ils m'ont baptisé. J'étais obligé parce que c'était compliqué pour moi. Il fallait que je me baptise. Vous comprenez Et les écailles. À ma conversion, ont commencé à tomber de mes yeux. Donc, je commençais à comprendre les Écritures, à comprendre ce qui, ce qui était écrit. Mes amis. Tu vois Donc, on voit par là dans Nombre 11, verset 29, 26. Ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu, ou d'Elohim. Tu vois Quoique, ils n'avaient pas été dans la tente. Et beaucoup de chrétiens qui ne font pas partie des églises, on va les traiter de. Ah, si tu n'as pas d'église, il y a un problème. Ça, c'est pour te contrôler ça aussi, mes amis. Si tu n'as pas d'église, là, il te faut une église. Hein. Moi, j'ai mon église là-bas. Ça, c'est des recrutements. Les gens vont dans les rues beaucoup, hein, je vous dis. On est souvent dehors dans l'évangélisation. Donc, on voit comment les gens recrutent des gens. Ils recrutent. C'est du recrutement pour fonder un système de boîte de nuit, un système de... Oh, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Et des âmes qui... Qui, qui, qui, viennent, qui viennent au Seigneur pour le rencontrer, ben, vont être blessés, vont être détruits. Et après, quand ils vont quitter ça, ils vont retourner dans le monde. Combien de chrétiens sont retournés dans le monde parce qu'ils ont été déçus de tous ces systèmes religieux, frères et sœurs, qui ont mis des systèmes en place et Il n'y avait pas l'esprit, donc ils ont été déçus. Ils ont vu la religion, ils ont vu l'humain, ils ont vu l'âme. voyez oui. Donc on voit par là que, nombre 11, 29, 26, on va le relire, nombre 11. Au verset 26, « L'Esprit va également demeurer sur deux hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Elad et Medad. L'Esprit va reposer sur eux, mes amis. L'Esprit vient reposer sur toi. L'Esprit descend sur toi. L'Esprit descend sur nous. L'Esprit se manifeste. L'Esprit se pose sur nous, mes amis, au nom de Yeshua, pour parler de la vie, parler de l'homme de Galilée, parler du salut parler de la vie éternelle, parler du réveil, parler de la croix, parler de, des choses à venir. Au nom de Yeshua. Tu vois, l'Esprit vint reposer sur eux, car il figurait parmi les inscrits, bien qu'il ne soit pas rendu à la tente et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration d'Elohim. Tu vois Un jeune homme courut avertir Moïse. Voilà ce qui se passe dans les églises. Voilà, je vous dis. Frère ça c'est grave ce qui se passe Comprenons ça on, on va comprendre quelque chose Donc ils vont courir vers Moïse Ils vont courir vers le pasteur de l'église Je te dis la vérité Ils vont courir vers les anciens de l'église Les gens de ton assemblée Si tu commences à prêcher la parole dans les rues commence à crier À prier pour les malades À ouvrir peut-être une maison Une église de maison à la maison Chez toi Ils vont les rapporter ces choses Pourquoi Écoute on va comprendre pourquoi Regardez ça hein. Je le dis en avance Ils vont vouloir fermer ça mes amis parce qu'ils vont te dire, il n'y a pas d'anciens, il faut fermer l'église. Combien de, de personnes qui ont commencé des églises de maison, on leur a fermé ces églises entre les mains, mes amis. Pourquoi Parce qu'il ben, fallait un ancien, il fallait quelqu'un. Il y a l'ancien des jours qui est là. Comment peut-on mépriser le Seigneur, mes amis Oh, mes amis, vous voyez Beaucoup ont fermé le travail qu'ils ont reçu. Parce qu'on a vu leur âge. Oh, t'es trop jeune, il, faut, il faut, c'est trop jeune, vous allez mourir là-dedans. Mais si le Seigneur leur a demandé d'évangéliser, je vous dis frère, il y a eu beau... Frère c'est grave, je vous dis la vérité, c'est grave. Beaucoup, ils sont même repartis dans le péché pour beaucoup. Le monde, le péché, quand tu n'es pas à la place que l'ancien des jours, qu est... Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, te demande de commencer une église de maison et que l'on vienne pour te fermer cette église de maison. Dans... C'est ta maison en plus, hein? c'est ça le pire. <rire> Donc, <rire> je parle de ouvert. Donc c'est ta maison donc le Seigneur te demande dans ta maison, d'ouvrir ta maison pour la communion fraternelle, pour parler, partager la parole, prier. Qu'un ancien, des anciens viennent pour fermer l'église. Mes amis, mais je te dis, là, ce n'est pas du Seigneur. Là, là, c'est. On t'a contrôlé, mon ami. Là, on t'a contrôlé. Là, on t'a contrôlé. Là, là, en fait, là, là, c'est ta destruction qui, qui peut être derrière. Parce que si tu n'es pas là où le Seigneur te veut, mes amis. Je te dis la vérité, hein, tu vas commencer à tourner en rond Tu vas commencer à aller d'échec en échec Tu vas commencer à tourner en rond Et même, je vous dis, c'est un, un, un peuple là, qui n'a pas la vision comme dit la, la parole là Un peuple sans vision, c'est un peuple qui va tourner Qui va tomber, qui va... Je vous dis, il faut une vision claire Combien de jeunes ont reçu des visions d'ouvrir leur maison Faire des chants, chanter simplement Mais on, on vous a dit, ah il faut un ancien ici absolument Il faut fermer ça Mes amis, quand, quand tu entends ces paroles là-là il faut prendre la parole et demander, c'est écrit où Voilà l'évangile, voilà les chrétiens de Béry. Tout ce qu'on dira c'est écrit où On dira t'es orgueilleux, t'es rebelle. Oui, ça c'est sûr, on va te le dire. Mais c'est écrit où Qu'il faut empêcher les enfants du Seigneur de se réunir ensemble, partager la parole. En fait, là, c'est qu'on veut mettre la main sur cette œuvre-là, la main dessus, là mes amis-là. Voyez Je vous dis la vérité. Oh frère, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. On en, connaît des, on en connaît pas mal de personnes qui ont commencé des œuvres pour le Seigneur Et ces œuvres ont été fermées Par des anciens, je vous dis la vérité Et aujourd'hui, ben, beaucoup de jeunes ben, ils sont, ils sont, ils sont tournés en rond Vagabonnage tourner en rond Parce que ben, il y a eu quelqu'un qui est venu lancer une parole qui n'était pas du Seigneur Et ça a détruit, ça a tout cassé mes amis Je vous dis la vérité frères et sœurs Le Seigneur va... En fait, je vous dis la vérité il y aura des comptes à rendre au Seigneur Pour tous ses œuvres, tous ses actes Je vous dis la vérité frères et sœurs Il faut qu'on se, re... se ressaisir Il faut la repentance Tu vois, vois frères et sœurs Tu vois Un jeune couru vers... Un jeune couru averti Moïse Donc on voit par là qu'un jeune est couru avertir Moïse Pour dire que Edad et Medad prophétisent Regardez ça Edad et Medad sont en train de parler Sous l'inspiration de Dieu dans le camp alors Josué fils on va, on va bien lire ça frère et soeur allez, On, va, on va, ça va Ça va nous délivrer Je vous dis la vérité, Ça va nous délivrer mes amis Tu vois Alors on va le reprendre Et, et alors Tac tac tac Voilà un, Alors un garçon courut Le rapporter à Moïse Ou à avertir Moïse On l'a vu dans la, la, vers, la, la, la définition de l'autre verset Lyd de Semair, tu vois, il dit, un jeune couru avertit Moïse et d'autres sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors Joseph, fils de Noun, qui était à l'instant, de, à la, qui était assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervient en disant, Moïse mon maître, empêche-les, empêche-les de faire cela, Moïse. Voilà comment ça se passe dans les églises. Donc le gars qui partait avertir là, c'était pour l'intention C'était quoi sa motivation Pour les empêcher Mes amis, les empêcher De faire quoi De faire l'œuvre du Seigneur Vous comprenez De proclamer la parole du Seigneur De travailler dans le champ, la moisson du Seigneur Voilà ce qui se passe Voilà comment beaucoup de jeunes sont tués Beaucoup de, de ministères sont détruits Mes amis, je vous dis Il y a un problème, il y a un problème frères et sœurs Je vous dis la vérité où sont les prophètes Où sont les apôtres Où sont les docteurs Cette jeunesse que le Seigneur appelle Cette jeunesse que le Seigneur envoie, mes amis Cette jeunesse n'est pas appelée à être assise pendant 20 ans, 30 ans La parole dans Joël 2.28 dit Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit Sur la jeunesse, sur les jeunes gens Ils auront des visions, des songes En fait, le Seigneur va les faire travailler, mes amis Vous comprenez Waouh Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis C'est... C'est glorieux, hein? parce qu'un verset On ne peut pas prendre un verset pour confirmer quelque chose Il faut prendre d'autres versets encore à côté Et d'autres versets, versets confirment encore tout ça mes amis C'est glorieux Voyez Tu vois On va leur reprendre l'autre version BJC Bible de Jésus Christ or, or il y eut deux hommes restés dans le camp L'un s'appelait Édad Et l'autre Medad Sur lesquels l'esprit reposa Ils étaient de ceux qui avaient été inscrits mais ils n'étaient pas allés à la tente, ils prophétisaient dans le camp. Tu vois Oh là on dit que là, ils dans le camp. Et dans l'autre version, dans versions, on dit que l'Esprit vint reposer sur eux, car ils figuraient parmi les inscrits, bien qu'ils ne soient pas rendus à la tente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Donc on voit par là que c'est le Seigneur qui est venu, ce n'est pas eux-mêmes qui ont commencé. À prophétiser. C'est le Seigneur. C'est l'Esprit qui est venu pour qu'il prophétise dans le camp, mes amis. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Alors un garçon, dans la version BGC, Alors un garçon courut le rapporter à Moché, en disant, Et Médades prophétise dans le camp. Quelle était sa motivation? Il y en a beaucoup leur motivation, c'est quoi? Aller rapporter, ah il a fait ci, il a fait ça. Mon ami, mais si es biblique, ce que tu fais? Mon ami, mais le Seigneur sera avec toi Tant que tout ce que tu fais est biblique Le Seigneur t'accompagnera Donc même s'il y a l'opposition Parce que toi, tu as une opposition. Joseph a une opposition par rapport aux visions qu'il a reçues Vous voyez, Dans la parole, on a vu David Opposition par rapport à ses frères C'est biblique ça, mes amis Il n'y a rien de nouveau sur le soleil Hébreu bon, 13, 28 Il est le même hier, aujourd'hui Et pour l'éternité mi, mi, mi Alléluia Alléluia, papa Alléluia papa Mes amis, je suis encouragé Ça m'encourage parce que il est vivant mes amis Il est vivant et on n'est pas le seul à prêcher la parole D'autres avant nous l'ont prêché Vous voyez Donc la motivation de ce garçon Verset 27 Quelle était sa motivation C'était pour que Moïse vienne arrêter ça mes amis Pour que le pasteur puisse venir arrêter le vie. Que l'ancien vienne arrêter ce travail mes amis Parce que ce garçon lui-même lui-même, ben, quelle était même sa vision, même à lui-même Il y en a, leur vision, c'est des rapportages. Aller espionner, rapporter, aller rapporter dans l'église-mère, l'église, tout ce qui se passe. Voilà la motivation, voilà le, la mission de beaucoup de chrétiens. Rapporter au, au, au pasteur tout ce qui se passe ici et là, mes amis. Des rapporteurs de. Voilà, voilà ce qui se passe, mes amis. Frère, c'est grave, mes amis. Je vous dis la vérité Mes amis Vous voyez Verset 28 Alors Josué fils de Noun qui était l'assistant de Moïse Depuis sa jeunesse Intervint, intervint en disant Moïse mon maître Empêche-les de faire cela Mimi. Voilà comment des appels sont tués Des œuvres sont détruites Des œuvres sont éteintes Parce que des, des gens vont courir Rapporter au pasteur voilà, voilà, voilà. Parce qu'en fait, il y a la jalousie aussi, mes amis. Il y a la jalousie. Les gens ne vont pas dire qu'ils sont jaloux, mais beaucoup sont jaloux. Et la jalousie va faire quoi Va tout faire pour que les œuvres de chacun puissent s'arrêter. Parce qu'il y a la jalousie. Je vais vous dire la vérité. Les gens ne diront pas haut et fort, je suis jaloux. Ils ne vont pas dire ça, mais cette jalousie va agir de par leurs œuvres, de par leurs actions. On verra la jalousie, mes amis. Mais ils ne diront pas haut et fort, je suis jaloux. Vous comprenez Ils ne le diront jamais Vous comprenez Frère, c'est grave ça Mes amis, c'est... Le Seigneur, je crois que c'est vraiment l'Esprit qui nous enseigne cette parole-là, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Alléluia, Papa On va prendre la version, mais je sais qu ce qu'elle dit au même, au même verset, verset bah, 28. Et Yeshua... Bah, c'est Yeshua. Hein? Yeshua, fils de Noun, serviteur de Moshe, depuis sa jeunesse, répondit en disant « Mon Seigneur Moshe, empêche-les wow, » Waouh Mes amis, voilà comment des minutes... Voilà comment beaucoup de jeunes sont tués. Beaucoup d'œuvres du Seigneur Sont ralenties, parce qu'il y en a qui vont te ralentir, Mais ça va reprendre, parce que le Seigneur il va, il, va, il va leur parler, donc ce soir le Seigneur parle à des gens Il parle à des hommes et des femmes Qui ont éteint, qui ont arrêté l'œuvre qu'ils ont reçue Ce soir ils te diront, lève-toi Ils te disent, lève-toi, mets ta ceinture Reprends ton manteau, mets ta chaussure Mets ton casque, prends ton épée Et c'est l'heure d'aller travailler Dans ce qui t'a demandé mon ami Alléluia Waouh Frère, l'histoire se répète. L'histoire continue de se répéter. Et ça, ça va se répéter encore. Si le Seigneur ne revient pas et qu'il n'est pas revenu et que nous, on est mort entre temps, eh bien, ce message-là, d'autres vont l'entendre. Ils vont dire Oh là Ah ouais En fait, c'est des témoignages qui vont rester pour d'autres si le Seigneur ne revient pas entre temps. Mes amis, c'est terrible. L'histoire va se répéter. Ça va se répéter encore jusqu'à l'enlèvement. Tout ça va se répéter encore, mais amis. Rien va finir. Tout ça va se répéter. Et le Seigneur est obligé encore de permettre que. Des, des, des hommes et des femmes, son église, puisse encore parler, parler, parler, ramener encore la parole, la parole, la parole, mes amis, pour délivrer, délivrer, délivrer, restaurer, relever, restaurer des hommes et des femmes qui ont tout abandonné, mes amis. L'histoire se répète encore, mes amis. Frère, c'est grave. Verset 29. Et Moïse lui répondit, mes amis, voilà ce que Moïse dit. Voilà ce que Moïse dit à, à, à, à, à, à Josué. On va aller dans les, deux, dans les deux versions toujours. On va aller vers la euh, version c'est Bible de Jésus Christ. Et Moshe, voilà Moïse, lui répondit répondu « Es-tu jaloux pour moi ?» voyez, Vous voyez le truc là Donc Moïse lui demande « Est-ce que tu serais jaloux pour moi » C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a des hommes, il y a des femmes, c'est des fanatiques, c'est des fanaticiens, fanaticiennes. C'est-à-dire qu'ils seront jaloux, mes amis. Jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux. Voilà. En fait, ils sont idolâtres plutôt. Idolâtres, jaloux pour leur pasteur pour leur dirigeant et ils sont là pour faire cette garde là voyez un peu c'est terrible mes amis et ça me rappelle il y a deux ans trois ans le Seigneur m'avait demandé de faire des programmes à Sergi voyez il y avait d'autres programmes d'anciens de, de, de, de frères et sœurs qui se faisaient et on m'a demandé on m'a appelé d'Afrique quelqu'un m'appelle d'Afrique il me dit mais t'es fou a fait un programme en même temps que, que tel frère, etc. Patati, mais ça va pas J'ai dit, mais en gros, je comprenais pas. Je dis, en, fait, je comprenais, en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Quand je vois la parole, j'ai dit, mais en fait, le Seigneur lui-même a dit dans la parole, on a vu les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, quelqu'un chassait des démons, les mêmes disciples sont partis voir Jésus-Christ, lui disant, eh, mais quelqu'un chasse les démons, on va l'arrêter. Le Seigneur a dit, oh, qui n'est pas contre nous, qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Le Seigneur les a arrêtés Donc le frère, le frère là qui chassait les démons Qui ne marchait même pas avec, avec les apôtres et Jésus Christ Il faisait la vie du Seigneur Et les apôtres ont voulu l'arrêter Un verset confirme à vous Voyez, L'histoire se répète mes amis Aïe aïe aïe C'est chaud hein. L'histoire L'histoire là qu'a répété toujours L'histoire se répète toujours Mes amis Frère on doit trembler là Je vous dis moi ça me fait trembler parce qu'on peut tomber dans ces choses et on peut combattre contre le Seigneur, mes amis. C'est grave. Vous voyez? Donc, on voit par là que, euh, comment dire, euh, euh, euh, les apôtres voulaient arrêter un frère qui chassait les démons. Ils ont dit, Seigneur, il y a quelqu'un qui marche pas avec nous, il chasse les démons, là, là, là. Et le Seigneur a dit, oh, même le Seigneur était là, il n'a pas dit, arrêtez-le. Il leur a dit, c'est pas comme ça, qu'on faut faire les choses. Celui qui part contre nous est pour nous. Donc, ceux qui travaillent pour le royaume, il faut les laisser travailler pour le royaume. Parce qu'on doit rechercher les intérêts du royaume, pas l'intérêt, les intérêts de notre église, les intérêts de je ne sais pas quoi. C'est les intérêts du royaume qu'il faut rechercher, frères et sœurs. Que les âmes soient sauvées. Donc ce frère-là m'avait téléphoné d'Afrique, sur WhatsApp, me disant Oui, pas bah pourquoi hein? Ça va pas, je suis fou. J'ai fait un programme en même temps que le frère, etc. Mais et je dis Mais Seigneur, tu m'as demandé de faire le programme, frère, ça, ça peut avoir une confusion. Mais à chaque fois j'ai donné la parole pour vérifier les choses, pour voir qu'est-ce que la parole disait. Je lui dit mais. il n'y a pas de problème par rapport à la parole en fait là. Mais ça vient d'où ça Mais c'est humain. Là. Et en fait, j'étais en prière avec le Seigneur, je me rendais compte en fait que ça là, c'était purement humain, mes amis. Le Seigneur peut demander à quelqu'un de faire un. Regardez le tra... le, le, le, le, la parole. Le, les ap... le frère faisait l'œuvre à côté, les ap... il voulaient l'arrêter. Et pourtant, Yeshua était là, il travaillait. Donc on voit par là que le Seigneur leur a dit, non, non, laissez-le travailler. Il n'est pas contre nous. Mes amis, voilà le message, voilà la parole du Seigneur voyez Vous voyez frère et soeur Donc, cette personne m'a rentré dedans, oh patati, patata, oh patati Après, genre, on m'a on, on, on envoyé des paroles patati, patata, patati Oh la la, frère, c'était terrible Frère, je dis, je, je, mais Seigneur, mais tu, demandes, tu me demandes de faire ça, Seigneur, mais je ne comprends pas Et j'ai compris en que c'était l'humain il y avait un problème avec lui, c'était l'humain en fait qui était à l'origine, C'est pas l'esprit c'est l'humain, comme dans la parole là mes amis, l'humain veut arrêter les oeufs des gens Vous voyez c'est comme ça l'homme il n'a pas changé frères et sœurs. c'est comme ça mes amis c'est terrible Moïse lui répondu on va prendre la version Bible de ce Moïse lui répondu serais-tu jaloux pour moi que l'éternel au contraire accorde son esprit à tout, à quoi à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Waouh! Quelle parole! Quelle... Wow. En fait, Moïse là, si Moïse, si Moïse ne faisait pas attention là, et si Moïse n'était pas dans l'esprit, Moïse allait commencer à à tomber dans ce piège de ces personnes qui veulent rapporter tout ça, mes amis. Voyez? Ça veut dire que tout ce que tu vas te rapporter là, il faut que les choses soient. En fait, il faut agir sur la parole parce qu'il y a des gens. Ils vont vouloir venir te voir pour te rapporter des choses Parce qu'ils ont des motivations impures dans le cœur Ils ont des choses à régler Ils vont prendre ce qu'ils sont devant Pour régler leurs problèmes, mes amis Voilà ce qui se passe aujourd'hui Dans la chrétienté, mes amis Vous comprenez, frère et Vous Voyez Donc, toutes choses vont être jugées Selon ce que dit la parole Non ce que vont dire les gens Tu veux venir me, voir, me raconter des choses sur Ulrich, par exemple ah, Je vais prendre la parole pour savoir qu ce que la parole dit Crois-moi, on va vérifier des choses On va parler, poser des questions On ne va pas tomber dans ce piège Parce que c'est comme ça que le serpent agit, l'ennemi agit Il va passer dans les coulisses, tout ça Pour aller semer, semer des choses Tout ça pour créer des, des isanis Mais si t'es... Si en fait, voilà pourquoi il faut aller dans la parole Voir qu'est-ce que le Seigneur dit Donc Moïse est parti voir dans la parole Qu'est-ce que la parole dit Qu'est-ce que Moïse dit Es-tu eh, le es jaloux pour moi Mais assis tout le peuple de Yahweh était prophète si Yahweh leur donnait à tous son esprit, tu vois, si Yahweh leur donnait à tous son esprit, et dans la version Bible de Summer, c'est écrit, « Serait-tu jaloux pour moi que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Wow. » Waouh En fait, Moïse vous le disait par là qu'il voulait que le Seigneur accorde son esprit à tout le monde. Comme ça tout le monde serait prophète. C'est-à-dire que Moïse ne serait pas le seul prophète. C'est-à-dire autour de Moïse, il y aurait tout le monde qui prophétise. C'est-à-dire que l'œuvre se fera encore plus vite, en fait, mes amis. Vous comprenez un peu le message, frères et sœurs C'est glorieux. Vous voyez C'est glorieux. Et tu pour moi, ainsi tout le peuple de Yahweh était prophète. Si Yahweh leur donnait à tout son esprit. Vous voyez C'est magnifique. Vous voyez donc, si tout le monde était prophète, Moïse était content. Vous voyez que l'Éternel, au contraire, accorde son Esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Waouh Je prie que tout le monde soit prophète. Je prie que tout le monde soit évangéliste, soit docteur, tout ça. En gros, que tout, que le travail se fasse. Alléluia. Donc, Moïse voulait que tout le monde soit, comment dire, prophète. Waouh puis Moshe se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. Donc on voit par là que, ah, c'est glorieux. Hein? Donc on voit que le garçon est parti rapporter à, à, à Moshe en disant, hey, « ade, et adez, le prophète dans le camp. » En gros, arrête-les, arrête-les. C'était ça la motivation, mes amis. Waouh. Mais Moïse a dit, non, non, non, non, non. Il faut que tout le monde soit prophète. Et c'est ce qui est beau. Et c'est ça le message véritable. Waouh, donc voilà un peu, voilà, et euh, non, c'est ce partage, c'est encourageant, hein. donc il faut faire attention pour ne pas euh, arrêter, comment dire, euh, ce que les gens nous, disent de, nous demandent de faire, parce que nous ne sommes pas un peuple au chômage, nous sommes un peuple qui travaille, l'église est un peuple qui travaille, et euh, c'est le Seigneur qui conduit son peuple à, comment dire, à, à travailler, à, à faire l'œuvre. c'est l'Esprit du Seigneur, et le Seigneur ne nous appelle pas à rester assis des années, des siècles Rester au chômage, voilà, à rester... Euh, non, il faut travailler, frères et sœurs et, euh, et le Seigneur nous parlera à chacun, il nous parle, Il nous, parle, hein, il nous demande ce qu'il faut faire Voilà, toi, peut-être te demanderas d'aller dans Chili euh, Je ne sais pas, toi, d'aller au Népal Toi, il peut, il peut te mettre à cœur d'ouvrir une chaîne pour partager la parole Diffuser des chants, diffuser des messages, euh, l'évangile toi, il te demanderas d'aller évangéliser dans, dans tel pays, dans telle ville et euh, t'as et, et, et pas besoin En fait, voilà j'ai une autre parenthèse T'as pas besoin en fait qu'on te donne l'accord Pour aller évangéliser, pour aller faire une œuvre Aucun homme, aucune femme Ne peut t'interdire d'aller évangéliser Tu vois ça, Et ça c'est ce qui se passe aussi Dans nos assemblées, nos églises C'est quoi C'est qu'il faut l'autorisation Une couverture du pasteur Une couverture quelconque pour faire une œuvre Pour aller travailler Frère c'est pas biblique ça mes amis, c'est pas écrit dans la Bible vous voyez Il faut l'autorisation, il faut... Tu peux en parler ou que tu as ça à cœur à faire, mais personne ne peut t'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Personne. Tu vois On a vu tout à l'heure ce passage. Tu vois que, et, euh, un, garçon, un garçon couru, on n'a même pas donné son nom en plus. <rire> on a juste dit un garçon. Tu vois donc, a, euh, donc chacun doit prendre position pour la parole du Seigneur. Et euh, il faut... Voilà, il faut... Voilà, il faut être courageux. Dire la parole, dit ça et, et c'est comme ça. Et, et c'est ainsi que le Seigneur sera avec toi, frère et sœur. Et tu ne seras pas déçu. Tu seras choqué de la manière de faire les choses. Donc voilà, frère et sœurs, voilà la pensée. Le Seigneur, Jésus-Christ, est le même hier. Voilà, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui. fait enfin, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voilà, frère et sœurs, à très bientôt. Voilà, on va laisser passer un chant. Voilà, si, voilà, si vous voulez prendre le baptême, voilà, interagir aussi, vous pouvez le faire sur le chat. Voilà, au nom puissant de Yeshua. Euh, ne, ceux qui veulent rester connectés, vous faire un échange, questions-réponses, poser des questions, échanger. Et euh, ceux qui veulent prendre leur baptême, n'hésitez pas, on va laisser dérouler euh, l'instrumental pendant une vingtaine de minutes. Donc on pourra... Vous avez 20 minutes. On a 20 minutes pour échanger. Partager, et voilà, échanger. Et, et voilà, qui le rebondir par rapport à, à vos questionnements, etc. Des questions par rapport à la parole, etc. L'œuvre du Seigneur, la parole, de, le, le baptême. Ceux qu qui veulent se repentir. Donc il y a... Vous avez 23 minutes. Parce que l'instrumental va dérouler jusqu'à la fin. Donc du coup, on va permettre ce temps pour euh, échanger un petit peu. Donc, euh, donc voilà. A bientôt frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Glorifié. Amen.